Salut Zach, salut tout le monde, vous allez bien Dans un instant, vous allez être fier de moi quand je vais vous montrer le jeu, vous allez être vraiment contents. Vous allez être là, putain, il s'est pas foutu de notre gueule. Pour une fois, j'ai tenu ma parole et je me suis pas foutu de votre gueule. Je vous le montre en très rapide. Attention, attention, attention. J'ai mis un skin Les logos, les visages Ouais Wouh, Le jeu est beau C'est lourd Non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Moi, je suis content. Allo, C'est passé quoi Pendant les vacances Il y a Galtier qui, qui voulait me parler parce qu'il était mécontent de l'accord de prêt de Balouli parce que j'avais mis un joueur utile, il a pas joué une minute. Ok, bon bah déjà bonsoir, comment allez-vous Bonsoir, ça va et toi ça, bonsoir, ça va les frères, Yanis, tout le monde, ça, tout va bien Tranquille. Attendez. Yannis, tout le monde, super. Ouais. Ah ouais, ça va ça va Yannis, Yannis, Keynes En fait je t'ai dit c'est trop trop <rire> chiant de voir préciser à quel Yannis tu parles Donc vous me faites chier Voilà je le dis vous me faites chier Ton skin voilà. il pique les yeux Oh là là, c'est pas le skin c'est le fond En fait faudrait que j'aille l'enlever tu vois la rigueur si je veux Je pense Re ouais, Recharger le thème Et normalement il devrait plus y avoir le, le background Après attends ça m'a mis attends, attends là ça m'a mis un vieux fond de bureau gros C'est encore pire Ouais ça m'a mis un bureau en fond frère comme si j'étais en ah ouais. réunion. C'est le fond des, des discussions avec le président. Ouais ouais, ouais mais là, c est... C est... Que je suis pas en discussion avec le président. Mais pour... pourquoi il y a mais un fond Mais je comprends pas pourquoi le fond c'est un bureau en fait. A la base c'est pas un bureau. Je pense à se mettre à jour après le match. C'est là le match c'est un bureau aussi <rire> Ça va être le gameplay de Yanis Elbe. <rire> <rire> en, en, du... en, en direct du cabinet d'avocats. <rire> Let's go Bonne chance à tous Bonne chance à vous euh, les gars En espérant réellement que vous sauf, puissiez gagner Sauf à Ken <rire> Ah ça y est Ken c'est devenu ton, ton pire ennemi C'est devenu Messi. Mais non ça devrait être tout Il ça Tu vois j'inspire le pire plus... Là où il a révolutionné une faute en Italie il a révolutionné votre pays de merde c'est pas très sympa Shit country doesn't deserve Napoli 15 years I play football 15 years Oh la, et bah voilà il y a un zéro ça y est je suis... Allez, c'est de l'histoire dix, Napoli dix, dix, tombe aujourd'hui dix, dixième, dixième minute, euh, je perds un zéro Quoi Lazari est blessé Let's go Mais non, Black mais blessure rouge en plus, mais non Zag, tu régales. Oh, frère, ta gueule. Frère, euh, mes joueurs, ils sont en train de drop une disaster class et à mon d'envieux. Jean-Fred Calange, là. La pelouse est... a bien été arrosée, Christian. Correa, Correa Et putain bute... wow, j'ai mal au cœur. 1-0 à la mi-temps, mais bon, ça va. À domicile, moi, À domicile. Ah, bah, c'est bon, ben, tu gagnes, Oh, let's go Let's go Il a gagné un v 1 Il a... Il a gagné un v 1 Wouhou Allez Oh Immobilier Non immobilier T'as pas le droit il, il, il marque un truc de fou et il rate l'inratable On va tenter un changement tactique. Je, vais, je souhaite pas t'aider car t'es mon concurrent direct. Oh la lucarne de Zeninski Oh <rire> Extérieur de la surface, c'est irréel sérieux Centre Allez Johnny non mais non ça va jamais rentrer mon frère Alors, Encore un v1 raté. allez c'est parti Allez, le rouge, allez immobilier, le immobilier. immobilier Encore un v1 raté moi aussi oh. On joue à 10 contre 10 ici hein. ouais. Let's go, let's go Goal, goal, goal, goal go, go, go, go, go, go J'ai mis gagner du temps de temps en temps Il reste une dizaine de minutes on espère Avec nori pour immobilier, peut-être un v1 immobilier Immobilier 3-1 La passe décisive Aïe Nouri immobilé avec 2 1 v sur ce match Un gros match à la Fio Allez, pénalty pour la Fio. Oh, si je prends 2 oh, buts hein, en quelques te... minutes, oh, je suis effondré. 5 minutes de temps additionnel en plus. Ok attends, 3-2, je gagne 3-2, ça va. Consigne d'équipe, attends. On... Là si tu mets très défensif, tu vas perdre. Hein, ça, je... Donc euh, jamais cette de perdre. J'ai mis prudent. Oh, faut toujours... À chaque fois, je mets très défensif, je me fais rattraper. C'est incroyable. Ah ouais, c'est bon, c'est passé. T'es mal les stades de mon match. mon fond, il est passé du bureau à un vestiaire, au vestiaire, frère. Pourquoi est-ce que j'ai essayé de toucher un truc J'aurais dû jouer au jeu. C'est cause comme ça, rien, rien. La dernière fois que j'ai essayé de modifier un truc, ça m'a coûté un clavier tellement ils m'ont rendu fou dans le chat, gros. C'est du rarement vu, sérieux. Les gens font que chialer, chialer, chialer. Zach, il la Voilà, skin par défaut, vous me cassez pas les couilles. Il n'y a plus de fond, il n'y a plus rien, gros. Attends, l'autre, qu'est-ce qu'il me raconte Je te jure que, gros, Romseed, t'es banni si tu me dis de la merde. Voilà, comme ça. Tu mets FM skin, puis il y a une télé. Quelle télé la confirme. Attends, oh il y a une télé, sa mère. Et... Oh. Oh. Yarabi. T'as gagné. Romseed. Rhumside. T'as gagné monsieur. Bravo, Bravo. On va faire jouer Robert... R. De, R de Angelis, hein un petit jeune de la Masia, euh, la Djali, voilà, qui, qui pue sa mère, voilà, je le dis, une étoile de niveau, il pue sa mère. Il est trop nulle, hein. Allez, bah, bonne chance à vous, les gars, je vous souhaite de la réussite. Allez. Quasi, voilà. quasi irréprochable, et bah voilà, regardez, même le chat, il ah. le disent. Peut-être euh, premier match qui ne sera pas... Oh, oh pas... Luis Alberto le Coufran Magnifique, mon gars oh, la, la ville de la Camorra, donc. Et t'es ici pour les dénoncer Oh, dommage, Caicedo ouais. Je te jure, hey, la vérité va éclater au jour. Hein. Oh, mais frère, je vais pas ma... je vais jamais marquer le deuxième Yannis, là, Elven là je, je pense qu'à Edoui Plenel qui... Euh... <rire> a un article sur moi dans... Let's les go, go Edoui T'as pensé quoi du match de Cacré, Yannis LV mon frère euh, Très moyen, mais bon, les gens s'enflamment alors qu'il n'a rien de plus que <rire> <donc on> a... <rire> Oh, Luis Alberto, le doublé, let's go le Et sans troll, qu'en as-tu pensé Bah, juste que c'est un joueur qui aurais dû mettre depuis bien longtemps et qu'on avait bien raison de le réclamer et que le football, c'est pas... Comme l'a très bien dit Maxence Cacré, le football, c'est l'intelligence avant le physique. Non, c'est moi qui vais les prendre, quand je quand je me ferai virer, je vais les reprendre. <rire> Yannis, gros, il va se faire virer, il va faire une carrière en parallèle en Ligue 1. Tu sais si tu te fais virer, gros, <rire> c'est dramatique. Hein. Parce que là, je pense que <rire> déjà, t'es dans une situation si on va, genre, si tu vas dans ton onglet dirigeant, je suis pas sûr que t'es.. Bah, euh, hein. Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu veux que je fasse C'est comme ça, hein, Yannis. des. t'arrêtes des... de puer la merde, peut-être, je sais pas, moi je propose. <rire> oh, la violence <rire> Quel coach Vision du club, il veut que je joue ouais. la contre-attaque. Rester dans les limites du budget dans les temps, dans les temps, content, content, ravi. Moi, j'ai pas envie... Hey, eh ton onglet, vision du club, il doit être terrible, Yanis. Fais jouer le ballon dans la surface, en général, ça ça, ça aide bien. Ça. Ouais, mais tu me prends pour un coup ou quoi <rire> Ouais, je l'ai déjà, je l'ai déjà. Yannis, quand ils voudront le résilier, lui, il va kiffer parce qu'il va devoir faire le contrat. <rire> <rire> lui, il va être trop bien. Là. <rire> ah <rire> Vraiment, il va être trop heureux, gros. quand ils vont le virer, il va devoir faire le contrat, euh, <rire> souligner tous les paragraphes avec le stabilo et tout, gros. Vraiment, il sera trop mauvais, Alors, Berardi, Berardi, attention qu'il progresse, Berardi, Berardi, gol Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal Il n'a pas été attaqué, il est parti de son camp Ils veulent recentrer un peu le jeu, donc est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un petit truc, euh, tu vois, tactique, comme ça, pour... Euh... Ah, ça va être jouer sur les ailes. Putain, t'es vraiment intelligent toi C'est toi qui analyse le jeu à la perfection Oh mon frère J'avoue, mais quand même toi Et qu'il est pas à l'entraînement, il joue Il est pas à l'entraînement, il joue Déplacement dans l'avion, tout le temps, il joue Non ouais, mais lui il jouait de ouf dans le bus, tout ça Analyse, ça c'est ton cousin Putain Plus contre son camp 89ème minute Je suis effondré Comment je marque contre mon camp à la 89ème minute c'est qui le prince qui a marqué contre son camp ah, il te nourrit fils de ouais. le couvre d'or. Regardez-moi ce but de merde Il est tout seul Il est tout seul Gros, regardez Il la met directement dedans On dirait que c'est l'attaquant qui a marqué, regardez Bah il travaille sa finition, ouais c ça devait être ça, Sacré finition là. Bon finissez vos matchs, bien, je faites oui. continuer parce que là je suis déprimé, si je gagne pas contre Yanis, il y a moyen que la session FM s'arrête là. Putain, mais Napoli, encore 3-0 banal face à la SPAL, gros Attends, on va regarder ton calendrier, mais le mec, il a fait que gagner, gros Attends, mais c'est sa douzième victoire en 12 matchs depuis le début de saison, gros, c'est... Je dois passer un coup de fil, je vais me déconnecter d'internet, FM, ils m'ont montré, ils m'ont envoyé petit... Ah ouais, c'est vrai que maintenant, j'ai un petit carnet, FM, je vais pouvoir noter des choses dedans espèce de sale escroc, tu vas noter quoi ah bah, je vais noter toutes mes tactiques, je vais noter euh, mes de, rapports de match. Un des c'est là, Et... il passe pas le mois de mars, hein. Et... toutes mes tactiques il a dit. Et j'ai Football Manager aussi. Zach sur son carnet de coach, il dessine des bonhommes. Mais attends, attends, attends, attends, attends, attends, moi mes... Cas, mes tactiques elles sont fantastiques. Tu sais, il dessine euh, le, le S bizarre qu'on faisait là au collège. Mais vous allez arrêter de me donner Attends, mais <rire> c'est ah, session van sur Zach là et, et tout de suite c'est parti pour Roma Ladio Wouh et non c'est pas parti parce que j'ai pas encore fini ma causerie Putain Ah ouais, ils sont bons ouais, la fio. Ils ont rimé oh, Attention et attention Gézard, attention Oh sa mère voilà. j'ai eu peur Le, le festival d'occasion Ratée peut commencer <rire> Coréa attention le, mec, le contre Le mec il a la contre Corea le à Jopin, contre Corea le contre OH le penalty C'est un penalty monsieur Ça ouais, c'est un penalty C'est un penalty, penalty. La Et je vais le rater tu vas voir Oh c'est un penalty Et un rouge peut-être on espère un rouge, ça va pas ou Let's go Il va le rater, je sens qu'il va le rater. Mais non Let's go Let's go C'est parti Oh le but de merde Oh j'ai eu peur Eh hey, ça me casse les coups ce jeu de merde, niquez vos mères, vas-y c'est un jeu Quand, Quand tu peux pas gagner, tu gagnes pas Ah bah c'est hashtag... hashtag Analyse Quand tu peux pas gagner, tu gagnes pas bah ouais T'as fini tes changements Qui ça Toi ah non, je suis en train de quitter le jeu là. <rire> non, pas fait tes changements, Ego, retourne. Oh, il ah, va le tu dis Il va le rater lui, vas-y, voilà. Allez, super. Attends, tu te crèves là les occasions, ça va rentrer au bout d'un moment. Non, bon, je, bon, je l'espère pas en tout cas, mais. Non, je vais effondré. Ah, par contre, Yanis, dès que commence à être gentil avec toi, Enfin, avec il commence à être gentil avec toi. Vraiment, c'est que tu fais de la peine, genre. Eh, Bernardi Bernardi peut-être un long ballon pour immobilier, immobilier. Le 2-0 Le 2-0 Goal goal goal goal goal goal goal goal goal! Attends mais l'action là elle, elle va jamais se finir, il marque putain, je suis effondré. Oh Quel blague ça rigole? <rire> Vas-y, nique ta mère. Hein. Oh, J'aurais cassé un truc à ta place. <rire> oh mon dieu, oh je suis désolé pour toi, bon, ça fait de la peine. <rire> c'est c'est c'est c'est que du virtuel, c'est que football manager. Hein. Ça en fait du roi football, on dirait. C'est vrai, vrai, que sur FM19, j'ai l'impression que tu, tu pouvais plus maîtriser les matchs, tu vois. Il y avait des matchs où je sentais réellement que je maîtrisais, tu vois. Que là, c'est vrai que c'est un peu plus décousu, je dirais. Oh là là là là, le 3-0, le 3-0, <rire> mesdames et messieurs. C'est, tu me dois un du coup. Bah non, parce que j'ai jamais, agré... j'ai jamais été d'accord pour aujourd'hui. Et de... voilà, à chaque fois, de... dès que. Bah, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens que j'ai été d'accord pour ce moment, ma bah, hein j'ai pas, eu... pas, été... pas consenti pour ça, hein Bon, d'accord, je t'accorde le bénéfice du doute. Tout va mal à la Roma, putain, tout va mal. Satisfaction principale, content de la victoire convaincante de la Lazio 3-0 face à la Roma. Bah alors là, t'es tranquille et t'es supporter, quoi Ah là, je suis au calme, hein. Oui, et Luis Alberto. J'espère qu'ils qu vont vite redescendre sur scène. Vous jouez qui, les gars Vous jouez qui, vous Je joue à la Sampdoria, un déplacement hyper difficile. et reloigne local... Attends, Attends, t'en parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Euh, Yanis si. Zob et toi mon frère Hawkins Bologne à la maison. Putain mais ma défense, elle joue trop haut oh, oh, mais j'ai pas envie. pour Berardi, Berardi d'un profondeur pour Immobilier, Immobilier, Immobilier Let's go Bête de joueur mon frère tu sais, la Juve ils ont un historique de, de, de, de choke quand ils ont le championnat bien ouvert à eux. Alors. <rire> on joue le maintien, il a dit. Bon, oh, c'est une victoire de mon côté, ça fait plaisir. Un bon match. Ah, c'est enfin un gros Inter-Roma là tout de suite qui se profile. Oh, j'en ai marre de me prendre des racles à domicile. <rire> hey, Est-ce que ça parierait un Uber Eats tout de suite là non. non. Voilà. <rire> on voilà, fait comme, <rire> comme ça un tous les deux unanimes. <médicules> <médicules> Allez c'est parti pour les matchs, let's go. Vous jouez qui euh, mes amis Genk Parta. Trigue à l'extérieur j'habite dans le 9-2, je suis à 15 minutes de Paris. Cataldi. Oh le coup franc, non J'ai cru qu'il y avait but eh, par contre Mais moi je suis en train de. Je suis en train de faire 0-0 contre Lugano là, c'est. Ouais, il va falloir la chercher la qualif en europa C'est à 86ème hein. frère eh, je veux, veux qu'on se retrouve en quart de finale de repas. Hein. Attends, je vais prendre un but là Oh Oui. J'ai failli prendre un but. Ah. Bah, en vrai, ça va, il est Oh là là Magnifique Magnifique 93ème minute Waouh Let's go On normalement avec ce connard. Mais, mais t'es ma, mais... frère Non, mais regardez sur mon stream. Putain, mais j'étais en conférence de presse. Même moi mais, a mais tard, arrêtez mais les mais conférences mais de presse de Tokar, là hey, espèce de dictateur de mes couilles Cinq secondes, t'as pas pu nous laisser Ok, ok, ok, je m'excuse, voilà. C'est trop tard. Quoi. Pardon. Le mal est fait. Bah, Loulou, c'est une réussite pour l'instant. Bah, écoute, je viens, de je viens de recevoir un rapport de l'entraînement, c'est celui qui s'entraîne le moins bien de la semaine. <rire> mais c'est vraiment un gros fumeur gitan, mais <rire> Du gros Du coup, je lui ai fait la morale, il a dit oui, y a pas de soucis, je comprends. Putain, mais même dans le jeu, c'est un fumeur de gitan maïs. Bah écoute, le, le jeu semble réaliste du coup. Ouais. Bienvenue salut. dans l'after 3615. On a avec Greg, un supporter Nimois ah, Salut. Hein. Euh, salut. <rire> ah, moi, je trouve que Daniel Rélo, il dit que de la merde. Euh. Oui, bah bien sûr. Toi, oh, tu connais bah, moi, je ferme connais. ta hein. gueule. Hein. Retourne avec tes potes nimo Va croire au. Allez, oui, fais continuer, parler. toi. Fais continuer. Non, euh, Daniel, arrête. Tu veux pas dire ça, Daniel. <rire> Monsieur Zim. <rire> Merci, Merci. Reste avec nous, Greg. Ouais, on va te filmer, <rire> pas. Allez, on va jouer. Dites moi euh... si je me trompe, mais si jamais euh, Cole Verte ne met pas de triplé, eh ben peut-être que son équipe ne le gagne pas. Non, mais c'est honteux, hein. c'est Jonathan McCarty. <rire> <rire> euh, le problème, avec <rire> euh, quel J'ai vu hein. un petit attaquant argentin de 17 ans qui joue dans le club brésilien de Porto Rico. <rire> euh, je <peux> vous dire. <rire> Il joue dans le petit club argentin de Vancouver, euh, qui... Euh... Vancouver, t'es sûr euh, T'es sûr, je l'attends, Vancouver euh, C'est pas, pas dans le Canada, Vancouver Mais bah, je te dis que non, putain Ouais, ouais Ludo, Ludo, t'en penses quoi, Ludo Oh non Oh non, mais il donne le but, sale fils de pute Et là Il est là, Zim, ou pas Avec Yanis, supporter à Barcelona, Yanis, qu'est-ce que tu penses du tout Moi, je pense qu'il faut garder Valverde. Il, euh, il fait du bon boulot <rire> Merci Anis, tu restes avec nous, on a un maillot à te suivre. Vas-y, maintenant vous, yeah. vous voulez parler qu'il ne bouge ou pas Vous voulez parler qu'il ne bouge Attends, attends, mais je suis en train de me faire fumer, moi Ah, ça 3, arrive, 30, ça. 15 c'est l'after-foot, on restes avec nous Let's go, let's go Allez, 2-1 Zack, c'est le roi du let's go. C'est vrai, je suis un marchand de let's go, qui... tu peux le dire. Un marchand de let's go. <rire> je vais vous dire, je, je vais vous dire ce qu'il a dit. Mais... Oh là là, les mais non, mais vas-y, mais c'est une blague, frère, ça me casse les couilles! Il a donné son numéro. Il prend des buts de merde! Tu vas, je te prêt. Vous entendez lui, vous en pensez quoi? Oh putain de merde! Eh, je me suis pris un but, Vous êtes des bâtards! Astérix, tu veux un sanglier? Oh la vie de ma mère, vous êtes des bâtards! <rire> voilà, quoi, je, je sais ce qui est quoi! Si <rire> si vous Elle vous est facile, celle-là! si ma mère s'appelait Mani Oh non, le but d'immobilier à la fin, putain! 3-2, ouais, je vais faire 3-2, frère. Laure, un petit mot Alors, c'est vrai que là, je t'ai coupé la parole. <rire> alors, le la... <rire> <rires> <métis de> temps... <rires> oh, but bah, est Oh, bah, c'est doucement là. Attends, mais vous deux, vous êtes en train de vous jouer. Il y a 2-0 pour l'Inter, ça vient. Ils s'en bat les couilles du match, j'ai vu juste imiter des consultants. <rires> <rire> ils s'imitent depuis tout à l'heure, ils s'en bat les couilles. <rire> Lukaku, il, il a pris le ballon, il a tourné sur lui-même, il a pris le <rire> gardien. Bon Stéphane on est au bord de la pelouse avec Yanis, tu perds 2-0 Qu'est-ce que tu peux nous dire Yannis Yanis c'est quoi la solution là euh, Bah écoute euh, pas je pas pense pas pas. que là on perd 2-0 donc la solution ce serait d'en mettre 3 quoi donc on va essayer ouais, d'en mettre ouais, 3 Ah vas-y vas-y C'est vrai que t'as pété Ah t'es du cas, en fait, on, on te le souhaite hein. ouais. <rire> Vincent un <le> petit mot <rire> Non je regarde le mec qui veut pas arrêter avec la vanne Oh petit mot non. Vincent, le cas Mbappé Alors, on est avec Mohamed Boissy au bord... Euh... Arrête, arrête, arrête, arrête. Ah, ça se fait pas. Ah merde, il a pas fini, dommage Le 2-0, ça commence à se sentir chez Yanis. Mais Yanis, la la rem... rem... ton équipe, elle se fait froisser, t'as même pas une réaction d'orgueil, rien <rire> euh, tu, hey, tu dis ça en mode c'est moi qui ai la, la manette en main Bologne ils sont 4 Du 000. coup euh, euh, on va faire bah, le résumé euh, bah, Compétition Premier Napoli toujours Avec euh, enfin la première défaite et le premier nul L'Inter qui est bien revenu son deuxième 28 points c'est super serré hein. Moi je suis cinquième ouais. euh, avec 26 points je viens de perdre contre le bilan Voilà Devant moi, il y a l'Atalanta et Bologne, qui mènent un gros, gros rythme, rien à dire. La Roma, qui revient un petit peu, mais qui a quand même 10 points de retard sur la cinquième place. Mais euh... Je vais vous expliquer, la Roma a gagné tous ses matchs dans cette session, sauf ses deux matchs contre les adversaires. Des... Oh. Pas oh. tous ouais. les matchs, Ensuite, en Europa League, mais... euh, je suis quasiment qualifié personnellement. Vous êtes comment, vous, en LDC un petit peu euh, Premier de la poule, toujours. Ok, très bien. Bah moi, sur cette session, je suis sûr. 3 okay, euh, victoires en Serie A, 1 un nul, une défaite et 2 victoires en Europa League. Voilà. Et, et ce sera tout. Et on devrait jouer dans les prochains jours. Euh, Youtube, le stream je bah, je demain, après-midi. Bah, bah, ouais. Après ouais. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et euh, on vous dit bisous. On est sur que vous avez passé un bon moment les frères. Voilà. Et un dernier mot Vincent Voilà, oh bonne soirée non. les frères, merci ouais, dans le culot, oui.